On est au taquet les gars J'ai vu vos commentaires sur le tout premier épisode Mais qu'est-ce que je suis content Qu'est-ce que je suis content Vous l'êtes aussi c'est la maison du content Merci à vous les gars on va se régaler faites moi confiance Vous avez en plus lancé des refs de fou malade Alors vous avez vu juste avant l'intro Je suis allé miner parce que je me suis dit Je vais peut-être pas vous proposer finalement encore un épisode de minage Ça va être chiant et au moins ça m'a permis de me concentrer Sur mon minage Pouvoir un petit peu réfléchir à me battre Pas faire de bêtises tout ça et donc au final on se retrouve Alors j'ai préparé mon inventaire pour qu'on mette, qu mette les voiles Mais on se retrouve avec 6 diamants Vous avez vu aussi que euh, j'ai découvert 2 spawners Alors je les ai cassés puisque de toute façon on ne reste pas ici Oh cette musique s'il vous plaît, cette musique en fond oh, Je ne l'ai pas rajouté au montage hein. Quel plaisir, quel plaisir Donc on va lever les voiles Donc euh, ouais j'ai récupéré 6 euh, diamants C'est toujours sympa, un petit peu de charbon Les minerais, un CD, pomme en or Et aussi name tag, attendez le premier name tag deux, euh, deux armures en diamant Bref, plutôt sympa Donc on va pouvoir euh, eh bien, euh, partir Et Je suis désolé, je peux pas la couper la musique hein. Je, C'est interdit que je coupe la musique Bon Alors, niveau place dans mon inventaire J'ai dû faire des choix, des petits sacrifices hein, Donc quand même euh, Les fours, je vais les laisser ici Je laisse ça là et puis là, je laisse un petit peu tout ça. À niveau nourriture, on est pas mal, donc on n'a pas besoin de tout le reste. J'ai un lit, j'ai fait un bateau, donc on est tout bon. On va pouvoir et eh bien partir à l'aventure. Alors, le soleil va se coucher. Euh, on va faire un petit euh, bivouac. On va partir dans cette direction, les amis. Direction le, direction l'est, euh, parce que c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt pas mal. Hein. Je pense, que ça peut être sympa. Puis, comme ça, on va prendre la, la canne à sucre sur le chemin. Donc là, l'idée, tout simplement, les amis, ça va être de se trouver un petit spot, un petit spot sympa où on va pouvoir. Construire notre première maison Sachant que j'ai une petite idée Un petit peu de build de base à faire On va voir un petit peu comment euh, Comment je vais m'en sortir en tout cas les amis N'oubliez pas le pouce bleu bien sûr pour m'encourager Je vous souhaite un bon week-end Et vraiment on va se régaler On va essayer de rester sur 20 minutes d'épisode Même si c'est très compliqué pour moi Parce que ben, j'ai envie, <rire> envie de tourner plus longtemps Et le risque c'est que je tourne plein d'épisodes à l'avance Et ce serait un petit peu dommage parce que j'aime bien voir vos commentaires Mais bon je vais essayer de me limiter mais bon, c'est bonne nouvelle Quand j'ai envie de tourner plus longtemps, c'est bonne nouvelle C'est que vraiment, je kiffe et c'est très sincère Donc, euh... oh Eh, regardez, on dirait... C'est une cuvette, le truc Eh et eh, attendez, les gars Attendez Non, alors là, là, pour le coup... Non je... On a tous la même idée On a tous la même idée, dites-moi Plein de constructions tout autour Et euh, carrément une ville parce que donc j'ai un petit peu regardé vos objectifs Il y a Straxlou et Roros qui m'ont proposé bah, de faire un petit village hein. C'est le classique hein, mais clairement Donc mairie, boulangerie, commissariat euh, Recréer l'ancienne maison à l'identique de la saison 1 de Madventure Vous savez la maison emblématique qui est toute moche euh, Ça c'est euh, la loutre qui a proposé cet objectif Et c'est une très bonne idée Et en fait <rire> Ici ce serait parfait Alors on a, en plus du coup on n'est pas loin du spawn Enfin du spawn de base du monde On a le village qui est là on a la mer ici, on a des nouveaux biomes à découvrir là-bas. On a de la lave là, tiens, ça c'est parfait. Sachant qu'il y a de la lave là-bas aussi, donc pour le nether on est, on est parfait. Eh En vrai les gars Et je, et je suis sûr qu'il y a plein de trucs euh, de part et d'autre. Eh non, franchement les gars, ici c'est juste parfait. Moi je propose que notre toute première maison on la fasse à l'endroit le plus haut et le plus plat. à savoir ici. Ah c'est pas si plat que ça mais... Il y a des cochons en plus. Non mais attendez les gars. Venez on fait le tour. On fait le tour parce que... Hmm, vaut mieux pas être... Euh, avoir de mauvaises surprises, il y a des moutons on, on, va, on va pouvoir faire des élevages sans problème là Alors il y a des, des trous un petit peu partout, ça c'est le, le petit souci Là-bas il y a un biome de birch, avec le bois de birch c'est incroyable Des tournesols juste là, mais c'est génial oh Et là en plus ça redescend avec vue sur la mer Non attendez il y a trop, il y a trop. alors bon les gars on s'installe ici hein. Définitivement on s'installe ici, on n'a pas fait plus de, de 500 mètres <rire> Mais on va s'installer clairement ici les gars hein. On va faire tout plein de constructions tout autour et un village carrément euh, en bas. Fra eh, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte que vous me dites en commentaire, même si en vrai, je pense que c'est une bonne idée. Y'a pas de mauvaise surprise par là Oh purée. Carrément, il y a la faille de San Andreas. Mais c'est fou ça. Et il y a un désert là-bas. Mais non, mais tais-toi. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses, messieurs, dames. Ça me plaît. D'ailleurs, la qualité euh, des deux premiers épisodes, vous l'avez kiffé, donc ça fait plaisir. Mais sachez que là normalement bon après vous, vous allez peut-être pas avoir grande différence Mais la qualité de cet épisode est encore meilleure que les précédents Dans tous les cas Donc ça c'est cool euh... Bah c'est super ça C'est super ça De quel côté on s'installe Plutôt ici Non je préfère euh... Là la vue est quand même moins jolie Mais par contre il y a beaucoup de choses à... qu'on va pouvoir explorer On va vraiment s'installer euh, de du... Ce côté là-bas ça me paraît vraiment pas mal Et on va se faire notre première construction Notre vraie maison Là où on va donc s'installer et euh, après euh, par la suite euh, rien va nous empêcher de faire euh, euh, ben, d'autres maisons secondaires etc hein, Vous connaissez hein. Mais euh, là ça va être vraiment l'endroit principal C'est une très bonne idée Ah c'est peut-être ici le plus haut euh, Mais je suis pas fan je, euh, Franchement ce côté là m'inspire beaucoup plus confiance Le fait qu'il y ait la mer et tout Vous voyez ce que je veux dire Ah ouais on va avoir une belle vue et tout Franchement ça va être vraiment chouette Là on va pas faire une maison à plusieurs étages hein. On va vraiment faire un petit truc euh, cosy, joli On va tout faire pour Et, euh, et vraiment ça va être vraiment nice hein. Alors le truc j'hésite Désolé hein, si je marche beaucoup euh, Mais il faut pas faire n'importe comment les choses ouais, C'est ça le problème c'est que ça descend quand même euh, euh, De manière smooth Je m'attendais à ce que ce soit extrême C'est à dire que là ici c'est extrême Voilà euh, mm, Voyons voir un petit peu plus clair les choses Déjà Déjà je vais planter les arbres ici Comme ça au moins ça s'est fait On pourrait se mettre à quelle hauteur J'ai de la terre sur moi J'ai pas de terre sur moi Donc l'idée ça va être de casser Oh non un zombie Ok bon on va faire du terraforming les amis Hop je vais faire des coupures, des ellipses vous inquiétez pas ça va être très très fluide pour vous Hop comme ça pas de prise de tête Et puis bah, j'ai envie de dire on est parti Alors par contre on va éviter de faire ça On va faire une pelle en fer quand même Il est où le zombard Il est juste en dessous Il va falloir qu'on safe cet endroit parce que c'est là qu'on va faire notre maison Donc ce serait dommage On se fasse embêté. Ça dégage Mais non ça fait un accès Mais non attends frère c'est trop C'est trop Oh purée on a un accès genre direct euh... <rire> Les gars le potentiel Le potentiel Non le potentiel est beaucoup trop élevé hein, Pour s'installer ici hein. c'est juste euh... C'est juste parfait Ouais on va rien dire j'ai foiré mon jump C'est juste parfait les gars ici hein. C'est vraiment juste parfait les gars hein. Franchement hein, je pense qu'on est va... tous d'accord On est tous d'accord je vais poser des coffres Et on va directement faire du terraforming les amis J'espère que vous allez kiffer Ok du coup là j'ai un petit peu terraformé Enfin un petit peu un petit peu beaucoup quand même On va aussi du coup utiliser la terre pour un petit peu reboucher ici Pour mettre un petit peu à même, euh, à même hauteur Ce qui est cool du coup c'est que ça nous fait vraiment une grande surface Un, un grand terrain euh, L'idée ça va pas être d'utiliser tout le terrain pour construire une maison en Bien au contraire c'est justement pour être à l'aise et avoir, euh, voilà, ne pas avoir à sauter euh, des blocs euh, à tout bout de champ Faut Au contraire avoir euh, une petite surface euh, plane Comme ça là on va être pas mal On a déjà une petite idée euh, de comment on va pouvoir faire les choses euh, Attends petite question Petite question Attends déjà on va reboucher Non on va pas reboucher On va pas reboucher mais au contraire Puisqu'on va, euh, va utiliser ça Comment on fait un composteur J'ai pas débloqué le composteur Mince Bon bah, je sais plus comment on fait un composteur Comme ça l'affaire est réglée. Euh, tac tac tac tac C'est un petit peu embêtant Mm -mm. Bon c'est pas grave Est-ce que j'ai des os Ah bah bon, j'en ai suffisamment J'en ai suffisamment parce que j'aimerais bien sûr En garder euh, pour les chiens Si jamais on, on trouve des loups Mais là j'aimerais utiliser pour faire de la bonne mille et faire pousser ces arbres Voilà Sinon ce serait un petit peu dommage Ce qui est bien c'est qu'il y a des poules aussi Donc on récupère euh, les œufs Et on va pouvoir faire vraiment Enfin niveau élevage là on est pas mal on a mouton, poule, cochon hein, euh, Vraiment euh, on peut pas demander mieux Des vaches peut-être il nous faudrait et puis euh à la rigueur quoi mais, euh, mais sinon ça va être plutôt pas mal allez je prends le bois et on va pouvoir commencer la construction de la maison ça va être vraiment sympa j'ai une idée de, de ce que je veux faire euh, à peu près hein, je veux dire euh, j'ai vu euh, sur les réseaux euh, un petit euh, un petit truc que je ne vais pas reproduire vous me connaissez je fais toujours tout à ma façon c'est peut-être un, un petit problème souvent mais, mais bon voilà il faut, il faut essayer les, les choses euh, Est-ce que j'ai d'autres pousses d'arbres hein Tout ce qu'on pourra planter c'est quand même bienvenu Non j'ai pas d'autres pousses d'arbres Bon bah écoutez on va déjà faire avec ce qu'on a Les amis on est euh, parti directement Du coup on va essayer hein. On pourra changer les matériaux euh, si jamais Mais dans l'idée On va faire comme ça 1, 2, 3 Ensuite on va placer des planches Alors on va éviter de tout claquer hop on va placer des planches. J'ai vu une petite technique, ok Je vais essayer, d'accord Donc, 1, 2, 3. 2 pour la fenêtre. Et on remonte ici. Pour au final, faire une porte d'entrée là. Euh, enfin, là, ce sera du coup de l'autre côté. Donc, je vais quand même laisser comme ça. Tac, tac, la fenêtre. On remonte ici. Et on remet les bûches là. Petite technique qui permet déjà d'avoir la base. Ok. Ah, oh, ouais hey la technique est pas si mauvaise que ça Ensuite on va faire du 1 euh, 2 3 J'imagine 1 2 Alors je me concentre les gars j'ai jamais fait le, le Je ne sais pas ce que je fais les gars il faut le savoir hein. C'est un crash test 1 2 3 euh, Ça me paraît. 1 2 3 1, 2, 3, mais non c'est trop bas, c'est trop bas, je suis débile, je suis débile, je suis débile, alors attendez, c'est pas grave, c'est à partir de cette hauteur là que je veux faire, oh il y a plein de pousses qui sont tombés des arbres, ça c'est parfait, ça c'est parfait, on va tout récupérer, on fait pas de gâchis ici, hein. vraiment l'idée c'est de faire zéro gâchis, ok, 1, 2, 3, j'imagine, 1, 2, 3, 4, 5, donc 1, 2, 3, 4, 5 Vas-y je veux bien essayer comme ça De hein. toute façon si ça me plaît pas Merde <rire> Si ça me plaît pas je pourrais toujours euh, élargir. Parce que là il faut se dire que c'est vraiment la, la starter survival La starter house comme on dit Ok comme ça c'est pas mal Après je peux faire toujours un peu plus grand Euh Eh vous savez quoi Ça va être un petit peu petit Alors je vais encore improviser à ma façon <rire> Peut-être pas la meilleure des idées Euh mais bon, on va essayer Si je fais comme ça Là ça me ferait une... Enfin, L'entrée sera pas là, là ce sera une fenêtre Une double fenêtre carrément Ok, on va faire comme ça alors Et comme ça, ça me permet d'agrandir D'agrandir la maison Bien sûr, j'ai appris de mes erreurs hein, Les gars, hein, euh, à savoir euh, Faire une maison avec du relief et tout euh, Maintenant, je, normalement, je saurais faire à peu près Enfin, c'est pas que je sais faire C'est que je sais qu'il faut le faire C'est pas pareil, faut faire du relief pour... Euh, pour faire des belles maisons, donc on va tout faire pour hop hop. Ok, voilà. Là, c'est vraiment la première maison, donc je veux vraiment tout faire avec vous en vidéo. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Euh, ok, nice, nice, nice, nice. Il y a de l'idée là. Il y a de l'idée. Donc là, il faut que je refasse en fait tout pareil de ce côté là parce que ici ça va être vraiment fidèle. C'est à dire, alors on commence de là. Ok, ensuite on fait La chenille Donc là il y aura la vraie porte Voilà Et on remonte ici Ok Donc là il y aura la porte Ici il n'y aura pas de porte Donc si je ferme Si je ferme, ok bon, On verra comment, comment on va aviser ça Là je fais juste ce nom je, je sais que je vais faire comme ça Tac, Tac, tac, tac, tac, tac, tac Ok pour le moment c'est une maison classique vous allez me dire vous inquiétez pas <rire> J'ai plus d'un tour dans mon sac C'est faux <rire> Attendez on va planter les, les petits arbres Hop Voilà on est plutôt pas mal Hop hop Voilà Ok donc ça c'est cool Laissez moi réfléchir Laissez moi réfléchir euh, Le sol le sol le sol bien sûr Il faut qu'on se refasse une pelle Sinon on va pas s'en sortir Hop Le sol le sol le sol euh, en quelle matière on va pouvoir le faire mmh, mmh. Quelle question Là ici En fait le problème avec ma maison C'est que je, je verrais bien des entrées et des sorties partout Mais ça va être compliqué quoi Sinon j'aurais je, je jamais assez de place dans la maison quoi Donc j'ai pas le choix là il faudra que je Là il y, aura une, il y aura une fenêtre quoi Là il y aura une grande fenêtre Là il y aura une grande fenêtre aussi Pas forcément euh, il faut des zones de stockage Donc, euh, donc je sais pas encore J'ai quoi comme bloc pour faire le sol à part de la cobble parce que la cobble ça va être pour le toit euh, Bah j'ai même pas de cobble comme ça l'affaire est réglée euh, J'ai de la métiste hein, C'est pas mal la métiste hein. Non bah écoutez ce qu'on va faire On va récupérer un peu de cobble et je vous retrouve juste après euh, Alors <rire> Je vous explique Je vous explique le problème messieurs dames C'est que là j'étais en train de commencer à creuser pour faire justement un accès pour en bas Et comme ça en plus ça va me donner de la cobble Donc ça je vais, je vais le faire là Mais je me suis rendu compte que dès le départ je me suis trompé dans ma construction C'est à dire qu'en gros ce que j'ai vu sur Instagram euh, eh bien sachant que je ne vais pas le reproduire non plus fidèlement hein, Le but c'est que ce soit personnel quand même Mais en fait je me suis trompé Évidemment que j'aurais pas assez de place En fait la, la construction est censée être en hauteur Pour avoir un étage en dessous J'ai fait n'importe quoi les amis Donc bon bah, j'ai plus qu'à tout casser et à recommencer, les gars. Allez. <rire> bon, du coup, hop, c'est reparti. Au final, le début était pas si mal non plus. Donc, ça part comme ça, d'accord Ici, porte d'entrée. En fait, c'est l'étage du dessous. Mais donc, au final, c'est le rez-de-chaussée. Je sais pas pourquoi j'avais une image totalement différente. Je suis un petit peu teubé. Voilà, je suis un petit peu teubé. Euh, du coup, ça part comme ça. Ensuite, ici, il y a de nouveau. En fait, jusqu'ici, c'est encore similaire. Hein. En vrai, c'est comme avant. J'ai tout cassé pour refaire comme avant. Mais vous allez voir, c'est quand même différent. Là, il va falloir partir du principe que 1, 2, 3, 1, 2, 3, et en fait là il y, aura une, um, il y aura un escalier ici qui va monter pour accéder à l'étage du dessus, d'accord, jusqu'ici, jusqu'ici euh, jusqu tout va bien, d'ailleurs l'escalier je pense qu'on va pouvoir le faire incessamment sous peu, 1, 2, 3, et la bûche au 4, 1, 2, 3, et la bûche au 4, on va essayer comme ça, on va voir si c'est... Euh, si c'est faisable, non je pense plutôt que ce soit Ça me paraît plus cohérent de faire ça comme ça euh, attendez Oh les arbres ils ont poussé ça c'est parfait euh, Comme dit le type de bois on pourra le changer Ce qui est bien en plus regardez autour de nous comme dit On a du birch là bas, on a du sapin également Enfin en vrai euh, En vrai on va pouvoir un petit peu changer tout à notre guise Et ça c'est parfait euh, Donc là l'idée ça va être, bah oui c'est ça On va mettre là au middle euh, Ici Alors le seul truc qui va me déranger le seul truc qui va me déranger c'est que j'aimerais qu'il y ait suffisamment de place Alors attendez Et là c'est un peu Ah quoique. En vrai ça le fait Hop attendez là on va faire ça bien les escaliers quand même Yes Ça va me saouler Ça va me saouler les escaliers monsieur dames. Non c'est bon il suffit juste Voilà d'être un peu intelligent Ça peut m'arriver de temps en temps Ok Ok mais c'est vrai que c'est un peu serré c'est un peu serré Donc ça me plaît pas Donc c'est pour ça je vais changer Je vais faire ça à ma, à ma façon hein, Directement Ce sera beaucoup mieux comme ça Là je refais l'arrière Ensuite je referme Je casse ici Je rajoute Et je bûche Ah, oh, Ça ça va me saouler Ok du coup les gars ça va être beaucoup plus intéressant euh, comme ceci. Euh, ce qu'on va faire, on va utiliser des slabs. Alors là, les gens ils vont dire Quoi « Quoi Mais c'est la honte, tu utilises des slabs ?»« Bah oui !»« Bah écoutez, je ne suis pas riche. Hein. »« Mais l'amour fait de moi un millionnaire. »« Vous avez la rif ou pas ?» Donc là, ce qu'on va faire, ça va être les tâches du dessus. Alors, comment on va y procéder Je ne sais pas encore. Mais on va se débrouiller, ne vous inquiétez pas. Déjà, je pense que ça va rendre quelque chose d'assez sympa. On va... Hop comme ceci Bon Continuons euh, Continuons la, la structure euh, En fait il faut partir du principe euh, Ça va être compliqué Ça va être très compliqué euh... <rire> En fait Ce qui est cool dans la construction que j'ai vue, C'est qu'il y a un champ de blé euh, Juste là Si je dis pas de bêtises Mais ça me paraît très compliqué hein. Bon écoutez, déjà Déjà je sais, même, je sais même plus où donner de la tête Est-ce qu'on peut crafter quelque chose avec la cobble bordel Non on peut rien faire On est obligé de faire fondre le On est obligé de faire fondre la cobble D'accord j'ai compris Et eh bah ben, c'est pas grave on va faire fondre la cobble j'ai bien compris Hop Ah oui le sol Je veux que ce soit un sol quand même qualitatif Bon je mine un maximum de cobble pour tout ce qui va être euh, euh, Toit euh, Sol etc Et je vous retrouve tout à l'heure je vais en avoir pour un petit moment je pense Bon les amis, 20 ans, 20 ans après Et après, euh, allez, euh, 50 euh, retentatives, Je recommence encore J'en suis absolument navré Mais c'est tout simplement parce que les gars euh, depuis tout à l'heure je fais n'importe quoi Et en plus bah, c'est notre première maison Donc qui dit première maison dit que j'ai envie de m'y sentir bien Et euh, autant faire les choses quand même correctement Donc euh, c'est pas grave, c'est pas grave Au moins on va faire un truc vraiment très propre Donc je recommence J'ai fait un tunnel qui descend plutôt pas mal Mais bon pas encore de ouf euh, Qui va peut-être nous permettre d'ailleurs Si je continue et eh bien D'arriver vers le village pourquoi pas euh, Voilà un petit tunnel qui permettra aussi d'aller vers la gauche Et donc de descendre là carrément Bref on n'en est pas encore là Les arbres ils ont poussé carrément Enfin euh, bon j'ai voilà, ce qu'il faut en tout cas Je continue la construction Je vous tiens au courant au fur et à mesure des avancées <rire> Parce que sinon je vais pas m'en sortir Donc là je vais refermer directement ici Puisque il y aura euh, l'escalier Et donc là ce que je voulais faire déjà tout à l'heure La porte d'entrée On y arrive on y arrive les amis, bon voilà, forcément c'est un petit peu plus grand Donc ça, ça fait plaisir, le fameux premier étage, l'étage du dessous Et moi j'avais en fait, j'avais directement voulu commencer par l'étage du dessus Et Donc c'est pour ça que c'était tout petit, franchement je suis débile Bon donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, l'étage du dessous C'est là justement euh, que va intervenir donc, et euh, eh bien l'escalier L'escalier, on... ah oui alors ça, ça va être un petit problème du coup L'escalier, alors comment on va faire, euh, c'est ça le problème C'est qu'avec les dimensions c'est complètement débile euh, je suis pas d'accord moi de faire ça comme ça hein. Je suis pas d'accord de faire ça comme ça Remarque maintenant ça peut justement être un petit peu plus logique euh, Attendez Attendez on va faire descendre l'escalier Hop Et hop Bon là le, le truc vous inquiétez pas Ah bah oui c'est un petit peu plus euh, Un petit peu plus sympa quand même vu que c'est un peu plus haut C'est beaucoup moins gênant Voilà superbe Hop hop hop hop euh, là il me faudra encore quelques, quelques escaliers Il me, il me referait surtout du bois parce que mine de rien Ça s'écoule plutôt pas mal Alors je pense qu'on va jouer avec le bois de boulot par la suite Un petit peu mais bon on n'y est pas euh, On n'y est pas encore je vous tiens au jus Hop je continue la construction On avance plutôt pas mal je suis content Là je me concentre Et ça fait plutôt, euh, plutôt, bon, euh, plutôt bon cocktail hein Ça ça fait plaisir Ok du coup on avance les amis, on avance, on avance, ah je vais pouvoir enlever cette, cette bûche là Et euh, je suis assez content parce que là c'est vraiment à ma sauce pour le coup Donc euh, bon vous l'avez compris je me suis inspiré en fait d'une publication que j'avais vue parce que ça m'avait vraiment hypé pour le coup Et j'ai transformé ça un peu à ma sauce, c'est quand même euh, bien différent Donc euh, je, suis assez, euh, je suis assez content, on utilise beaucoup de bois par contre Donc euh, je vais pas vous mentir là je suis en train de passer toute ma matinée là dessus Et, euh, et c'est que du plaisir, j'ai replanté plein d'arbres comme vous le voyez ah, il apparaît devant nous, c'est magnifique Donc euh, c'est plutôt pas mal Là on va essayer, donc là il y aura les plantations, ça va être bien sympa euh, Là, alors là on va peut-être fermer aussi Ok euh, Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le toit On va faire le toit avec de la cobble ou de la stone slab C'est une bonne question, parce que j'ai fait le, le sol ici en stone slab Donc est-ce que le toit... J'ai fait les contours en cobble alors on va peut-être faire en... Eh on va essayer en stone slab les gars non En vrai On va essayer en, en stone slab ça, Comme ça voilà ça rajoute encore la La MCO touch Hop c'est parti Ah oui bon du coup j'en ai pas beaucoup Et donc là l'idée ça va être quand même de faire du relief Comme euh, l'aïdide m'a appris n'est-ce pas Ce qui veut dire du relief Ce qui veut dire Que C'est là que ça doit tomber mais si ça tombe là, ça va cacher la fenêtre. Attendez, je. On va faire une expérience. Ah, mais ben non, oui, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc ça veut dire. Attendez, hein. J'essaye un. J'essaye un truc. J'essaye un truc. Là aussi, il va falloir que ça déborde. Mince. Faut commencer par le haut. Bon, je. Je montrerai après, ce sera plus simple. Voilà. Attendez, je vais me mettre sur une feuille en espérant que ça tombe pas, oui monsieur, Eh, ça me paraît pas trop mal en stone slab, ça me paraît pas trop mal, on va faire comme ça, euh, pour le dessous j'imagine qu'on va faire en inversé, pour des raisons fort évidentes, oh ça va être bien sympa les gars, ça va être bien sympa, ok, et eh ben c'est parti, on va faire cuire la cobble que j'ai, et on va faire le toit et on va y arriver les amis. On va y arriver, on avance bien. Oh regardez, il y a une petite abeille qui vient me rendre visite. Coucouille Eh regardez, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Ça fait plaisir. Il n'y a plus qu'à faire ça symétriquement et de faire tout le toit et puis on sera nickel quoi. On sera nickel d'être ici comme ça sur les contours encore. Et voilà le travail. Eh On a un petit truc sympa. Alors attendez, attendez, attendez. attendez, Voyons voir un petit peu comment ça fait. Alors on monte là, tac. On a le toit ici, comme ça. On a encore l'intérieur de la maison ici. Voilà. Ici, il y aura donc des plantations. Ça, vraiment, je me suis vraiment. Euh, là, j'ai plagié, euh, plagié la construction. C'est une trop bonne idée. Et puis voilà. On se retrouve avec quelque chose comme ça. En vrai, euh, plutôt pas mal. Alors, c'est con parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour construire ça. Alors que bon, c'est pas un truc ultra complexe. C'est pas un truc ultra complexe. Alors, la construction est terminée, mais les amis. Là-bas, il y a du sapin, il y a du birch Donc vraiment, prochain épisode, on ira explorer un petit peu les, les environs Pour peut-être découvrir de, de nouvelles contrées Mais du coup, on pourra changer les matériaux On pourra utiliser par exemple du bois de sapin euh, sur le toit, pourquoi pas Pour un petit peu changer ou faire du contraste Mais en tout cas, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en, en commentaire euh, vos, vos avis sur le truc Ce qui est cool, c'est que au moins c'est spacieux hein, Vraiment, il euh, y a de la place On va avoir de la place pour faire euh, quand même pas mal, de, pas mal de petites choses euh, J'ai l'impression que ça manque un peu de, de relief aussi Bon faudra voir quand on aura planté le blé Tiens attendez On va planter le blé les amis Faisons ça tout de suite euh, on, va faire ça, euh, on va faire ça Mais j'ai pas, pas les matériaux pour Hop on va faire la petite houe euh, Là j'ai des graines Hop et j'ai même de la bonne mille On va planter euh, tout de suite euh, le blé Pour voir un petit peu comment ça peut rendre je pense que ça peut changer la donne Il manque aussi les vitres Il manque aussi la porte Voilà il manque quand même quelques, euh, quelques petites euh, choses Hop les graines Tac tac tac tac tac tac. Ah bah ça va me débloquer euh, le craft euh, Probablement euh, pour le mm, Ce que je cherchais tout à l'heure Le compost Le composteur hop Voilà Bon du coup on va en profiter Pour planter euh, le reste Hop hop hop hop hop 1 2 3 Voilà Du coup si on regarde de là Oui si ça peut, ça va rendre quand même euh, Ça va rendre quand même sympa mais je pense que d'en bas C'est moins stylé mais il faut mettre aussi des barrières Sur les côtés ça peut être sympa euh, Peut-être des euh... Oh des oh Je sais comment faire un rappel Je sais comment faire un rappel Bon là je suis en, je suis en freestyle hein. Je suis en freestyle total hop Là il n'y a plus aucune inspiration qui tienne Et Tac tac tac tac. Ça ça fera rappel au toit. Bon là j'ai pas assez mais ah oh, oui ça va rendre bien sympa. On mettra euh, du végétal tout autour euh, tout autour de la maison bien sûr. Enfin euh, je dis on mettra on mettra mais on va faire on va faire tout de suite là. Vas-y fais fais-moi chauffer euh... fais-moi chauffer ça. Euh... Des cisailles hop. Tac tac. Voilà les amis bon je sais pas combien de temps va durer l'épisode. Faut savoir vraiment je prends toute la matinée pour le faire, donc ça se trouve l'épisode va être ultra long et, et j'en suis désolé. J'ai fait un maximum de coupures quand même, mais euh... oh, c'est bateau, hein C'est bateau, mais ça fait le taf. On est d'accord, ça se spawn pas, hein. ça va rester. Hein. Euh, ouais. Euh... Ah <rire> Là va falloir qu'on fasse quelque chose J'ai fait un tunnel vers la gauche aussi, enfin bref Eh, Pour récupérer de la cobble, je suis efficace Alors ça c'est couillon ça Ça c'est couillon Attendez, je vais reboucher en attendant pour comprendre Comment on pourrait faire euh... Bah oui mais là le problème C'est que, non je peux, pas... peux pas faire plus Et là, c'est bizarre Euh Ah voilà Eh et voilà le travail <rire> Et voilà le travail d'artiste Non franchement c'est pas mal Bon les gars j'espère que vous avez kiffé J'attends vos commentaires avec impatience N'oubliez pas le pouce bleu Moi je vais m'installer dans la maison Et donc dans le prochain épisode on se retrouvera pour de l'exploration Et puis avec la maison qui sera euh, relativement en terminée Plein de bisous les amis C'était Mkolo Ciao tout le monde